Comment jouer prêtre-discipline sur Shadowlands en PvE euh, C'est une question qui m'a été posée peut-être honnêtement dans les mille fois environ, donc <rire> c'est donc parti pour commencer à voir tout ça, voir du prêtre-discipline. Et du coup, avec nous, on a Siaska, c'est si bien comme ça que ça se prononce C'est comme ça que ça se prononce. Qui va nous aiguiller sur le chemin du prêtre-discipline, bienvenue à toi. Bonjour à tous. Alors, déjà une petite partie pour commencer un petit peu euh, tranquillement la vidéo. J'aime bien commencer par la méta. Donc, qu'est-ce que tu penses du prêtre discipline en raid euh, et au niveau de la méta actuelle Bah, en raid, très clairement, il suffit de jeter un coup d'œil sur les parcellings actuels pour se rendre compte que c'est quand même très très fort. Et que ça a été joué dans tous les World First depuis, euh, depuis la moitié de BFA et que ça continue sur Shadowlands. <rire> enfin, c'est plutôt pas mal alors <rire> Ok, à si, avis, je, je, je vais expliquer en, en quelques mots Qu'est-ce qui fait que justement, être Discipline, c'est aussi méta Et on en veut même dans les rosters de World First bah, Pour moi, c'est une combinaison de deux choses La première, c'est que même si c'est un peu moins fort de ce point de vue-là que sur BFA Ça fait quand même des dégâts constants en raid Ce qui est très très important pour un healer On a vu ça avec les hpal récemment aussi Et la deuxième, c'est euh, que le... Le kit que ça amène est très très important pour les top guilds, notamment les réductions de dégâts de zone comme la barrière, la capacité d'absorber les dégâts avant qu'ils arrivent sur certains boss, par exemple ce fist avec les chocs de piliers et choses comme ça. Donc ça convient parfaitement à, à ce genre de guild et puis même à des guilds plus modestes. Ouais, ouais, carrément, carrément. Complètement d'accord avec toi. Et du coup, en termes de mythique plus, ça donne quoi pour toi Sur, euh, sur l'autre aspect PVE du jeu alors en termes de Mythic Plus, il y a des gens qui ont suivi les MDI, ils se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup beaucoup de prêtres. Ouais, ouais, ouais. Alors les MDI c'est un scénario un peu particulier où c'est des clés qui sont pas les top clés possibles à l'heure actuelle. Donc sur des, des clés on va dire en live, en push, il y a moins de DC qu'au MDI. Mais ça reste parfaitement viable, ça reste très très fort, surtout dans des groupes organisés. Et pourquoi c'est euh, fort justement et pourquoi ils le jouent au MDI Alors au MDI comme le but c'est de speedrun des clés et que c'est des clés où les le besoin de healing n'est pas forcément aussi fort que sur une clé push en live. Donc du coup, quand il s'agit d'optimiser le DPS, et notamment d'optimiser le DPS des autres, avec l'infusion de puissance, le DC mmh. se pose tout de suite là, et on a bien vu ça avec les poules géants des MDI où le mage euh, tapait du 100k DPS aux poules en conduit. Ouais, bah ouais, ouais. <rire> t'es une dress euh, qui bénéficie également de la hâte et euh, ouais, du coup tu vas chercher ces max, ça. ça tient. Puis bon, évidemment, on t'as les CD de réduction de dégâts, les pensups et tout, qui doivent bien aider aussi, je pense. C'est ça, et puis ça peut jouer Night Elf, ce qui a son importance au MDI, parce que contrairement au Paladin, mmh. les DC peuvent reset les poules ou passer invisible, et, et ça, jouer, je pense. Ah ouais, c'est smart. Effectivement, effectivement, ça doit pas mal jouer. C'est vrai que c'est fort, ça, en, en MDI. Hein. Enfin, dans la situation de donjon en tout cas, le fait de pouvoir à, avoir ce Shadow -mate, là mmh. ah, ok, et du coup, pour qu'il casse des bouches, d'ici DC, tu mets quoi comme légendaire dessus? C'est quoi les légendaires bis Alors Notamment en raid il n'y a... Ouais. a aucun choix, hein, très clairement, à l'heure actuelle il y a un légendaire qui se détache très nettement, c'est la clarté de l'esprit. Donc euh, qui permet euh, d'allonger les... la durée de vos expiations quand vous activez la capacité spirituelle et qui réduit les coûts en mana des sorts de dégâts. Donc ça c'est LE légendaire raid, tout le monde joue ça, c'est LE légendaire à craft si vous voulez faire du raid en DC. Ça permet de, de bénéficier quasiment de la moitié d'un autre talent en prenant la carapace spirituelle. Parce que si on regarde les talents en discipline, l'évangélisme augmente la durée des expiations de 6 secondes et le légendaire le fait 3 secondes. Donc en fait, on prend un talent et on obtient quand même la moitié d'un autre. Donc évidemment, c'est extrêmement fort. Et c'est pour ça que c'est ce légendaire-là qui est la référence en, en raid en discipline à l'heure actuelle. Ouais, sachant qu'en plus, tu joues spirituel sur tous les boss, non Oui. Ah bah, à l'heure actuelle, la différence est énorme entre Spirit Shell et les autres talents, notamment évangélisme, qu'effectivement on joue Spirit Shell sur tout ce qui passe. La question va peut-être un peu plus se poser au prochain patch, ah puisqu'il y a un nerf <rire> qui est annoncé, donc euh, je, pense nerf, que... ouais. Ouais, je pense que Spirit Shell va rester dominant, mais sur certains fights où les boucliers sont un peu grignotés par les dégâts ambiants, peut-être, peut-être qu'on pourrait revoir un peu d'évangélisme. Et du coup, potentiellement une autre légendaire, cette fois-ci. Et eh ben c'est même pas sûr, hein, parce que ce légendaire-là, si j'enlève euh, le talent, ça se transforme, parce que c'est une des bonnes idées de Blizzard, l'effet n'est pas le même en fonction du talent, et du coup, ça fait que pendant l'extase... Euh... On a 6 secondes en plus d'expiation sur tous les boucliers qu'on met, et il coûte 20% de mana en moins. Donc même avec ah, évangélisme, ouais. pour moi c'est LE légendaire de référence. ouais, ah, c'est vrai, ok. Donc c'est un pari sûr, hein. si vous voulez crafter un légendaire et vous voulez faire du raid, quoi qu'il arrive, c'est celui-là qui, qui est la référence. Ok, carrément, carrément. Et du coup, en donjon mythique, euh, tu partais sur autre chose Alors en donjon mythique, il y, un... y a un petit choix à faire, contrairement en raid. Il y a deux légendaires qui sont les principaux, donc le premier qui est celui que vous trouvez beaucoup que les joueurs des MDI jouent, c'est les jumeaux, donc les jumeaux de la prêtresse solaire, qui font qu'à chaque fois que vous castez l'infusion de puissance sur un allié, vous récupérez aussi les effets sur vous. Donc celui-là, il est extrêmement fort dès que vous êtes dans des groupes organisés. C'est-à-dire que quand vous pouvez vraiment exploiter la coordination avec, par exemple, un mâche-feu, avec un hunter précision, avec un boomkin, là c'est très très fort, parce que ça permet de, de se synchroniser avec eux pour optimiser et le CD DPS sur lui et le CD healing sur vous, donc là c'est le légendaire pour moi à utiliser si vous avez des groupes, notamment si vous pouvez communiquer avec eux. Et l'autre possibilité si jamais vous êtes avec deux russes et un espagnol et qu'il n'y a aucune coordination dans le groupe par exemple, c'est le légendaire qui augmente les dégâts du premier, euh... enfin quand vous castez une radiance qui augmente, qui augmente les dégâts de la prochaine pénitence en lui faisant trois euh, castes en plus, enfin trois euh, petits euh, missiles en plus. Donc ça, ça, veut... euh, ça c'est euh, dans le cas où effectivement t'as un groupe qui bénéficie moins de la A, tout à moins de coordination, c'est ça. C'est ça. ça. Si vraiment vous êtes dans un groupe où vous sentez pas le, le coup arriver, vous dites j'arrive pas à m'entendre me, avec mon DPS, je sens que ça va être compliqué, il parle pas la langue, enfin toutes sortes de choses, vous pouvez partir là-dessus, c'est efficace tout le temps, il n'y a pas de soucis et vous n'avez vous pas besoin de vous mettre d'accord avec un DPS pour l'utiliser. Ok, nice. Bon, c'est bien, c'est assez, euh, assez clair en tout cas. On sait pourquoi, on voit ce qu'on veut prendre. Du coup, évidemment, si on préfère faire of Raid, on va partir sur ça. Au pire, Power Infusion peut servir dans tous les cas de figure. Donc, ça, c'est toujours assez sympa aussi le fait de l'avoir en double. Et, euh, et du coup, là, je vois que j'étais chez les euh, Zone Tier, donc, euh, niveau congrégation. Quelles sont les, les recommandations des congrégations euh, chez le prêtre d'ici alors, le Ventir, c'est le, le clair gagnant en termes de, de nombre de d'ici qui le jouent. Hein. C'est quasiment 90% en, en raid mythique qui jouent Ventir. Sachant que la raison, elle est simple c'est qu'il est très simple à utiliser, c'est-à-dire le, le Mind Games. Mm -hmm. Il est très, euh, très efficace en termes de, de burst healing, puisque à chaque fois que vous mettez votre carapace euh, spirituel, ça permet de mettre d'un coup un, un 5000 de dégâts instantanément après l'avoir activé, mm -hmm. mettant un gros bouclier sur tout le monde dans le raid. En plus le bon côté c'est que ça rend de la mana, contrairement par exemple à l'actif necrolord qui en coûte. Et il euh, y a le petit bonus de quand même bien aider aux DPS en mono sur les boss de raid. Donc vraiment euh, c'est la référence en raid. En mythique plus c'est un tout petit peu moins évident. C'est pareil si on va se référer au MDI même si c'est pas forcément la référence absolue. On a vu des DC jouer autre chose dans le contexte du mythique plus, notamment Kyrian. Euh, qui est plus efficace en termes de burst AOE, qui est plus efficace en termes de dégâts aussi et on a même vu certains d'ici jouer Night Fae euh, qui a un effet un peu particulier parce qu'en fait il permet de quand vous castez certains spells d'ajouter un bonus à un de vos alliés et notamment il y a un des bonus qui fait qu'il y a un des cooldowns de l'allié sur lequel vous le mettez qui revient plus vite et dans mmh. le cas des mage-feu il y a des petits malins qui se sont rendus compte que la combustion qui revient toutes les 30 secondes c'est quand même extrêmement fort, donc c'est pour ça qu'on a vu un peu de match de DC Night Fae au MDI. Ouais, c'est plutôt pas mal de pouvoir redire la, la composition carrément. C'est okay. ça, après, pour quelqu'un qui débute très clairement, Ventir, c'est beaucoup plus facile, mm -hmm. c'est beaucoup plus fort en termes d'utilité pour le DC lui-même. Hein. Évidemment, le Night Fae, ça avantage vos alliés, mais pas vous, donc c'est beaucoup plus compliqué en termes de HPS à fournir. Et je recommanderais vraiment de, pour tout le monde de jouer Ventir, parce que c'est le plus polyvalent et le plus sûr. D'autant plus que si tu veux faire du PVP, il n'y a qu'un gagnant et c'est Ventia aussi. Ah bah là, et, clairement. Et pour se stopper sur Shadowlands, euh, à l'heure actuelle, en tout cas, faire du PVP, euh, on, va, on va dire que ça aide. <rire> ah, c'est bien pratique. C'est bien pratique, clairement. <rire> Donc ouais, carrément. Et en plus, ouais, effectivement, même dans donjon mythique, mine de rien, sur des clés qui ne sont pas, où tu prends pas des packs, tu fais pas du speedrun, bah rien que sur le pride, etc., tu, tu aides quand même un petit peu le winning enfin, tu réduis un petit peu les... Ah, Alors, complètement je... le... Le Ventir, ça reste très fort en Mythic hein. euh, ouais. C'est pas du tout inutile en Mythic Plus, c'est parfaitement utilisable. Les top clés à l'heure actuelle en live en Mythic Plus sont faites avec des DC Ventir. C'est juste ouais. que le Kyrian, gros burst AoE, gros burst healing, mais beaucoup plus limité en raid et beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc... Ok, ok, ok. Ouais. Et du coup, en termes de lien d'âme, si tu veux si Ventir, tu vas favoriser quel lien d'âme dans quelle situation Alors c'est un sujet un peu épineux, parce qu'à l'heure actuelle en fait, il y a le bis théorique et le bis réel. Parce qu'on mmh. a, a un lien d'âme qui est celui de Draven, ouais. qui avait été crafté avant qu'on puisse avoir tous les traits comme étant le meilleur. Okay. Donc les Discord DT, Warcraft Free, ça avait dit voilà, mmh. quand on aura tous les traits dans Draven, avec notamment ce trait là, qui fait que quand on ne bouge plus, on gagne de l'endurance et on gagne du healing, ça sera le lien d'âme à prendre, dès que vous aurez débloqué, vous switcherez sur ça. Okay. Sauf que, petit problème, Blizzard a un peu laissé un petit bug dans la matrice qui fait que euh, le bonus de healing ne s'applique pas à la spirit shell à l'heure actuelle. What donc... <rire> Ah ouais ouais bah ouais. Du coup ça voilà. revient, bien hein. parce que ah, c'est bah un que... peu 65 de ton healing un truc comme ça donc euh... C'est ça, c'est dans les 60 Donc quand le buff s'applique que à 40 du healing, c'est quand même moins bien quoi. Il est pas horrible mm -hmm. mais on est resté du coup sur les anciens liens d'âme qu'on utilisait depuis le début notamment Nadia avec son buff de hâte. Ouais. Euh, qui peut être sur certains fights un peu compliqué à utiliser parce que le problème, d'ailleurs je crois que vous en aviez parlé dans la vidéo sur le Warham, c'est que parfois si ça proc au moment où vous êtes dans une phase où il vous faites pas grand chose en termes de dégâts et de healing, bon, allez, on est content d'avoir 20% de hâte mais on préférait les avoir 10 secondes plus tard quand on fait vraiment le, le gros burst quoi. Ah ouais carrément, carrément ouais. C'est vrai enfin, il faut le traquer quoi, il faut avoir un petit truc pour voir quand il va proc, etc. dans, dans l'idéal quoi. C'est ça, après l'avantage c'est qu'en raid, euh, au bout d'un moment, on finit par savoir quand il proc, parce qu'il est très euh, très constant, il proc mmh. toujours au même moment, toutes les 1 minute ouais. 20. Donc on regarde un peu le, le fight, on se dit voilà, est-ce qu'à 1 minute 20 il y a quelque chose, où je vais vraiment avoir besoin de faire du healing, est-ce qu'à 2 minutes 40, etc, etc. Donc on peut savoir à l'avance si ça va être très fort ou pas. Il y a des gens qui jouent Théotard, Théotard qui est un peu un, le problème inverse, c'est-à-dire que lui, il est, il, a la, il est pas obligatoirement proc aux pires endroits possible, par contre il proc de manière complètement RNG. Donc, les 525 de maîtrise, si vous les avez au moment où vous, vous envoyez la sauce, bah, parfait. Là, vous êtes le roi du monde, vous mettez euh, facilement 10% de healing en plus sur votre sur Shell. Le problème, c'est que quand ça décide de proc au mauvais moment, bah évidemment, euh, vous perdez tout. Ah ouais, le bonus, ça sert quoi. pas à grand chose, hein. surtout sur une classe qui a besoin de setup euh, si ça tombe pendant des moments. Hein. C'est ça, donc globalement la plupart des DC jouent Nadia, il y en a quand même un certain nombre qui jouent Théotard, les deux sont parfaitement viables en termes de lien d'âme, et Draven, le jour où Blizzard décide de fixer le bug sur euh, le dernier trait, sera théoriquement le meilleur. Ça viendra avec le nerf du spirituel, t'en fais pas. Espérons-le. <rire> ça marche. Et du coup quel conduit tu vas favoriser euh, dessus les, euh... ouais, les intermédiaires, pardon. Alors globalement en raid il y a un conduit qui se détache très nettement. Euh, c'est l'Exaltation. Donc euh, c'est un conduit qui te permet euh, notamment, alors là je suis en évangélisme, si on passe en Spirit hop C'est un conduit qui fait que tous les Absorbs que tu mets pendant la durée du Spirit sont augmentés d'un pourcent fixe. Donc évidemment comme le Spirit Shell fait 60% du healing, 7% demi <rire> en plus, bah solide hein, c'est là où il y a vraiment le, le gros conduit. Le deuxième conduit, il euh, y a plusieurs théories. Et pas aussi évident que ça. Il n'est pas si évident que ça. En gros, euh, historiquement, on jouait avec le conduit qui augmentait les dégâts du Mind Games. Et vous, vous, si vous allez voir sur Warcraft Log, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Top Log qui utilisent encore celui-là. Il est très solide, il augmente directement le healing que vous faites sur votre Spirit Shell. Rien à dire, il n'est est pas compliqué, mais il est efficace. Mmh. Et récemment, il y a des gens sur les Discords anglophones, donc notamment sur Warcraft Pris, qui ont théorisé qu'on pouvait utiliser un conduit SP. Parce qu'il y a un conduit SP qui augmente la vitesse d'attaque du pet. Ah ouais, celui-là ah ouais. C'est ça Et en fait, comme vous avez toujours le pet de sortie quand vous faites vos, votre gros healing, ça veut dire que tous les dégâts que votre pet fait pendant que vous avez toutes vos expiations de sortie mmh. sont traduits en, en healing. Et en plus, l'autre avantage de celui-là, c'est que comme votre pet attaque plus vite, on a un talent qui fait qu'à chaque fois qu'il attaque, il vous rende la mana. Mmh, mmh. Donc, 30% de vitesse d'attaque égale 30% de mana en plus à chaque fois qu'on met le Mindbender. Ah, ce qui est vraiment solide en fait. Hein C'est ça. Globalement, en termes de HPS brut, si vous avez deux boomkins avec deux qui vous donnent leurs innervates, vous pouvez partir sans problème sur l'ancien le, le, conduit, le, le buff du Mindgames. Si vous commencez ou si vous êtes un peu moins sûr niveau mana, euh, moi je conseille de prendre le conduit qui augmente la vitesse d'attaque du, du Mindbender. Carrément, et du coup forcément, euh, quand on prend ce conduit, on prend tout le temps le, le, le pet en hein, talent. Hein. C'est ça, sachant qu'aujourd'hui mmh. en raid quasiment tout le monde prend tout le temps le pet parce que il a une minute de cooldown ouais. et du coup ça permet de toujours l'avoir mmh, avec la qui ah, a ouais. aussi une minute de cooldown Ouais ok ok ça se tient c'est logique, ça marche et du coup en termes de, sur les autres tiens, sur ceux d'endurance de... et de et de et de finesse il y, y a des petits, il y a des gagnants quand même des, des trucs un peu plus solides que les autres alors finesse on n'est pas forcément très bien lotis en discipline, on a des choses qui sont Ok, notamment on a ouais. un, un qui est plutôt pas mal en mythique plus Qui fait que quand vous mettez l'infusion de puissance sur un allié Vous avez un cooldown réduit Donc évidemment ça marche aussi pour vous si vous avez le légendaire qui double l'API sur vous Après c'est des tout petits bonus hein. Celui qui réduit les coûts en mana du dispel Il est bien évidemment s'il y a des dispels à faire un jour dans un fight de raid Le reste est bof bof ouais, En okay. termes d'endurance terme on a... Deux conduits qui sont pour moi au dessus des, uns des autres C'est euh, les dégâts réduits à chaque fois que vous, vous appuyez sur oubli ouais. Donc ça a pas l'air comme ça 10% de dégâts on peut se dire bon, 10% de dégâts ok mais il y a deux gros avantages Le premier c'est que c'est sur un spell qui ne coûte pas de mana Et ouais. qui est hors GCD Donc mmh. c'est à dire que vous pouvez Faire votre rota normal et vous voyez y a un, gros, un gros hit du boss qui arrive Vous appuyez rapidement toc sur oubli Et là vous avez vos 10%, pour... 5 de... Euh, 10 de dégâts réduits c'est pas mal en hein, vrai, ouais. c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal et l'autre avantage c'est que c'est un cooldown très court. Donc, okay. Vous avez 10% de réduction toutes les 30 secondes, c'est royal sur la plupart des boss quoi, il n'y a pas non plus tant de dégâts que ça, donc même en mythique. Donc vous pouvez vraiment synchroniser ça avec beaucoup de mécaniques du boss. Carrément. Et l'autre qui est un peu au-dessus c'est euh, celui qui fait qu'à chaque fois que vous mettez un bouclier sur un allié, vous récupérez une partie du bouclier. Donc ça comme vous allez passer une bonne partie de vos raids à mettre des boucliers sur des gens, bah, très clairement euh, on a un gain de HPS non négligeable. Or, il est quand même pas mal sinon plus celui-là hein. c'est euh, Pour du raid il est fort. Hein. Oui, oui, oui pour du raid c'est très solide. Euh, celui qui augmente les. Enfin qui fait que quand vous claquez à prière désespérée, vous gagnez un peu de HP supplémentaire. C'est jouable, hmm. mais c'est. Pour moi c'est plus pour les prêts sacrés. Clairement. Ouais, ouais, ouais. carrément, carrément. Ouais. Et du coup en termes de, de, de, de petits de personnages, de stats et de trinkets, c'est c'est quoi qu'il faut aller favoriser euh, plein de hâte Alors.. Oui et non. <rire> la première chose, c'est que comme beaucoup de healers, comme même tous les healers à l'heure actuelle, la meilleure stat du DC, c'est l'intellect. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez une pièce, par exemple, 226 et une pièce 213, même si la 226 a des meilleurs stats secondaires que la... De... Euh... À Pardon, ouais. même si l'inverse, c'est Même <rire> si la 213 a des meilleurs stats secondaires que la 226, vous avez envie de prendre la 226 parce que l'intelligence supplémentaire va compenser le fait que les secondaires sont moins bien. Le seul, la seule particularité de ça, c'est que sur les anneaux qui évidemment n'ont pas de stade primaire, pas d'intellect, là on peut un peu plus se poser la question. Ouais. Et, et pour répondre à ta première question, les stades secondaires en DC, c'est effectivement la rate qui se dégage. C'est la meilleure stade du DC parce qu'elle permet de caser plus d'expiation pendant que vous faites vos rampes, et plus d'expiation c'est plus de healing, ça augmente également l'éthique du DOT, donc ça augmente les procs de pénitence améliorée, ça fait beaucoup de choses pour le DC Lat, c'est la meilleure stat. À côté ouais. de ça, les autres stats sont un peu plus proches les unes des autres. Le crit est probablement la deuxième meilleure. Ouais. Euh, pareil, c'est très solide. Si vous avez un crit sur votre mind games au moment où vous faites votre rank, bah vous êtes le roi du monde, pareil. C'est une bonne stat, ouais. ça augmente votre DPS, ça augmente votre healing, aucun souci là-dessus. La poly est un tout petit peu derrière, parce que le rendement mmh. de healing et de... et de dégâts est un peu moins bon que pour le crit. Ouais, bien sûr. Et historiquement, la maîtrise était notre moins bonne stat. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de guides d'ici qui disent "voilà, ouais, la maîtrise, moins vous en avez mieux c'est C'est un tout petit peu changé Parce qu'en fait quand on utilise le build Spirit Shell euh, La maîtrise a plus d'intérêt que quand on utilise l'évangélisme Parce qu'on met plus de healing sur des expiations qui sont déjà là Avec la Spirit Shell Donc la maîtrise proc à fond La raison pour laquelle ouais. on disait souvent que la maîtrise n'était pas une stat terrible C'est parce que la maîtrise c'est la seule stat du DC qui augmente uniquement son healing toutes les autres stats augmentent aussi votre DPS, c'est-à-dire que si vous êtes là, mm -hmm. vous faites plus de casts, les dots ticent plus souvent, le crit paye la plus, mm -hmm. je peux vous l'expliquer. Alors que ah la maîtrise c'est ouais. uniquement une stat égoïste entre guillemets qui augmente ah ouais, HPS. Sachant que ton HPS est lié à tes dégâts, ouais, c'est vrai que c'est pas déconnant. Ah, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de maîtrise, par exemple si vous faites 1000 de dégâts, vous aurez peut-être 1100 de healing, mm -hmm. mais avec un build égal en termes de secondaire qui est à crit, vous faites 1100 de healing toujours, mais avec 1100 de dégâts. Donc évidemment, bah, le choix est vite fait. Carrément, carrément, carrément, ouais, c'est ouais, logique. Vu mais comme ça. Pour... Hein. C'est ça, mais c'est pas pour ça non plus qu'il faut complètement abandonner la maîtrise, c'est une stat solide en termes de HPS, c'est même probablement la deuxième meilleure stat en termes de HPS pur derrière la hâte, hmm. donc il n'y a pas de raison de paniquer si vous avez un peu de maîtrise dans votre stuff. Hein. Ok. Et du coup, les trinkets, euh, les trinkets bis, les trinkets que tu as envie d'aller chercher sur le DC Alors les trinkets bis, en DC, nos... on a deux trinkets qui sont très nettement devant le reste du pack, mais on ne joue pas les deux en même temps. La raison c'est parce que les deux sont activables et qu'on ne mmh. peut en activer qu'un seul à la fois sur notre spirit shell. Donc ces deux trinkets là, c'est celui que j'ai équipé à l'heure actuelle qui est le Ruby. Donc il vous donne un gros bonus de crit dès que vous l'utilisez. Avec un tout petit délai quand même, il faut faire attention, ça fait apparaître une âme qui revient vers vous. Donc si vous êtes loin du boss des fois, il peut se passer 3-4 secondes avant que vous receviez votre bonus. Ouais. Donc ça, ça, ça se farm en mythique plus, s'il y a des gens qui sont allergiques au pvp, c'est le trinket de référence en DC. S'il y a des gens qui aiment bien le pvp, il y a un autre trinket qui est très fort. C'est le, le badge de gladiateur qui vous permet toutes les minutes, donc une minute... Spirit shell. Spirituelle, <rire> Voilà. Ça tombe bien. Ça tombe bien, toutes les minutes, donc sur chaque Spirit Shell vous avez 171 d'intel en plus. Bon là c'est parce que je suis nul en pvp donc il est 207, mais euh, c'est un des meilleurs trinkets euh, rapidement. Si vous allez sur Warcraft Prise, vous voyez rapidement qu'il y a ces deux trinkets-là qui se détachent très nettement. Hein. Il y a un gouffre entre ces deux trinkets-là et tout ce qui vient derrière. Donc du ah coup, ouais. idéalement, il en faut un des deux. Vraiment, si vous aimez bien le PvE, vous allez farmer le rubis à théâtre. Si vous aimez bien le PvP, bah, vous allez faire un peu de, de farming d'arène ou de RBG et vous allez chercher le trinket PvP. Ah ouais Et à okay. côté de ça, il vous faut un trinket passif. Hein. Il y en a plusieurs de possibles. Moi, celui que j'ai d'équipé, c'est celui de Dénatrius héroïque. Très solide, buff de crit la moitié du temps up, buff de crit solide, on l'a dit le critique c'est une bonne stat pour d'ici donc là vraiment rien de particulier, aucun besoin de réfléchir à l'utilisation, il se fait tout seul, solide. Il y a deux alternatives, pareil pour les gens qui aiment bien faire du mythique plus, il y a le changelin, mm -hmm. donc, qui est un trinket de mist de Tyrnacite. bah Pareil, hein, euh, trinket complètement passif, il vous donne un buff de stat, alors le petit problème du changelin c'est que des fois il a tendance à proc au mauvais moment. Et comme d'ici c'est une, une classe où le healing est très concentré sur des brefs mmh, périodes, mmh, mmh. s'il si qui proc en dehors du beurre, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai. vrai que c'est quand même pas une classe où t'as envie d'avoir des trucs qui proc aléatoires, parce que bah, vrai, comme tu le disais même sur euh, Théotard, genre euh, bon bah c'est pile ou face, enfin, c'est vrai que c'est une classe qui set up, et tu sais quand tu vas set up et quand tu vas ramper avant... enfin on va revenir plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai que c'est... Ouais, je comprends. C'est ça. Donc, et l'autre alternative, pareil, s'il y a des gens qui aiment vraiment bien le pvp, il y a un deuxième trinket pvp, qui est, euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui est l'insigne qui donne un proc de hâte. Mm -hmm. Pareil, complètement passif, donc un proc de hâte à intervalle régulier. Même concept, c'est un trinket passif avec un bon, bon gain de hâte qui proc une bonne stat pour le DC. Donc là, pareil, c'est une des trois alternatives en termes de trinket passive. Soit le trinket de Denatrius, soit le trinket le changelin de mist, soit le trinket pvp qui vous donne un proc de hâte. Ouais. Enfin, il a de la hâte et il fait un proc de main stat. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, pardon. Ouais, ouais. Mais bien ouais. sûr, ouais. Ok, ok, ok. Et du coup, alors maintenant qu'on a tout ça en main, on a tout ça en main, si tu veux faire du healing euh, sur un boss... Euh un boss de raid assez simple. Euh, je, je sais pas lequel lequel te semble le plus simple à prendre comme exemple, parce que euh, je, je sais pas trop comment illustrer le DC, mais en gros, il y a énormément de questions sur ça, sur comment tu vas rendre, quelles sont tes priorités de dégâts, de shield, etc. Donc, imagine un boss assez bidon, où on sait qu'il va faire des dégâts à, à tout le raid, au bout de 30 secondes, 8 minutes. Je sais pas quel boss te semblerait le mieux pour illustrer hein, de façon un peu simple, euh, déjà, dans un premier temps, le discipline en raid. Alors, pour moi... Il y a plusieurs boss sur Natria qui sont des boss très scriptés. Donc vous savez exactement quand est-ce que les dégâts vont arriver. Vous savez exactement à l'avance qu'est-ce que vous allez devoir couvrir. Souvent d'ailleurs votre officier de healing va vous dire voilà, euh, j'aimerais bien que tu couvres ça, ça, ça etc. Mais on va commencer, je vais très rapidement montrer un log. Le DC il a comme particularité que ces logs ressemblent à une étape de montagne du Tour de France. Donc euh, très clairement si vous regardez ça vous voyez, au de, de premier coup d'œil, ça se voit il y a les périodes où il se passe ah rien et les périodes où il y a le gros pic de healing. -ce ah, ça ça c'est un boss, où tu parlais de boss très scripté, ça s'en est un, c'est mm -hmm. Sludge Fist. Ouais. Donc sludge Fist, vous savez exactement ce qu'il va faire. Il fait toujours la même séquence de spell, il le fait pendant 5 minutes, il s'arrête jamais. Donc vous pouvez dire, voilà, qu'est-ce que je prends Donc la première chose à faire quand vous jouez d'ici, c'est de regarder un tout petit peu le fight avant de commencer à pull, de taper dessus, de se dire, allez on, on va dans le 10 de l'action, Prenez le temps, regardez rapidement un guide, regardez rapidement des logs, regardez rapidement un stream, ça dépend, il y, y a beaucoup de manières de le faire, mais dites-vous, qu'est-ce qui fait des dégâts dans ce boss-là C'est quoi l'intervalle entre différents, différents pics de dégâts Et dites-vous, mon Spirit Shell a une minute de cooldown. Où est-ce que je peux le mettre pour que toutes les minutes, ça couvre quelque chose Donc là, sur Sludge Fist, ce log-là, il couvre les rugissements. Donc en fait, Sludge Fist, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un boss qui, toutes les euh, 20 secondes environ, va faire un gros rugissement qui pousse les gens en arrière, qui fait des dégâts, et qui fait des gros dégâts en mythique. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a un gros pic de healing toutes les minutes, et en fait, ça correspond à chaque fois au deuxième rugissement après qu'il ait tapé un pilier. C'est-à-dire que je sais, quand j'arrive dans le fight, que tous les deuxièmes rugissements après le pool ou après un pilier... Il va falloir que je mette un maximum de boucliers parce que c'est mon job. Il n'y aura pas d'autres healer qui couvre à ce moment-là, c'est à moi de tenir le raid. Donc je mets mon rampe et je couvre cet événement là. C'est pas la seule possibilité sur Sludge Fist par exemple s'il y a des gens qui ont fait le, le combat, vous savez que toutes les minutes environ, il va taper un, bouclier, un pilier. Donc il charge, il tape le pilier, ça fait des gros dégâts au raid. Une alternative, et ce que font certains d'ici quand leur officier de heal leur demande, c'est au lieu de couvrir par exemple le deuxième rugissement, ils vont couvrir le pilier en lui-même. Exactement, ouais c'est vrai qu'il tu avoir un DC qui fait les 30 secondes et un qui fait la minute hein. C'est ça, c'est pour ça mmh. que sur les, les kills de World First, si vous regardez les streams de Limite ou déco, sur ce fight là il y a souvent deux DC. Mmh. Parce que c'est un fight justement où tu peux te permettre d'avoir deux DC. Tu peux te dire voilà, le premier DC couvre les deuxièmes rugissements, le premier il va couvrir les piliers. Mmh carrément carrément donc là par exemple imaginons toi euh, bah du coup là tu es assigné à ça ok t'es assigné au deuxième régiment ou enfin, premier en l'occurrence enfin celui 30 secondes une minute trente etc c'est quoi ta séquence de pour rampe pour préparer ces piliers là qu'est ce que tu vas faire dans quel ordre alors je, je vais montrer juste rapidement une timeline Ça sera peut-être plus évident ouais, que de le faire parfait. tout seul sur poteau, parce que effectivement sur poteau, ouais. si je suis tout seul sans raid et y a pas de dégâts c'est pas forcément évident c'est ouais, une très très bonne idée la timeline donc du coup, qu'est-ce qu'on fait Donc là, euh, alors ça c'est un autre log, c'est un log euh, Ximox. Mais le principe reste le même parce que de toute façon, DC fait toujours la même chose. Il hein. n'y a pas de grande innovation à avoir, c'est toujours la même séquence d'événements. Ce qui change en fait, c'est qu'est-ce que vous couvrez Vous le ferez à des moments différents dans le fight, mais ce sera toujours les mêmes séquences. Donc là, je suis environ, allez on va dire 18-19 secondes avant que les dégâts arrivent. Donc là je suis à 16 secondes de combat, je sais qu'à environ 32-33 secondes de combat, il va y avoir des dégâts. Ouais. Alors là c'est Ximox, les dégâts en fait ça sera le tank qui va sortir du raid et qui va exploser. C'est à dire mm -hmm. qu'en mythique euh, et en héroïque d'ailleurs aussi, les tanks sont obligés de swap le boss parce que le boss leur met dessus une espèce d'explosion qui fait que plus ils vont loin du raid, moins le raid prend de dégâts. Donc ce qui se passe c'est que le tank se met à courir, il va le plus loin possible, il explose, il fait des dégâts au raid. Donc c'est cet événement là que j'ai identifié comme l'événement que je vais courir avec mon Spirit Shell. Ouais. Ouais. Donc là je sais qu'il arrive dans 17-18 secondes Qu'est-ce que je fais Je commence par mettre un maximum de boucliers Généralement c'est entre Idéalement c'est entre 5 et 7 Bon Les là il y en a 7 Mais si vous en avez que 5 C'est pas la peine de paniquer et d'essayer d'en mettre 7 à tout prix L'important c'est vraiment d'avoir le timing final de bon Donc si vous voyez que vous y êtes pris peut-être 2-3 secondes en retard C'est pas la fin du monde Il faut pas paniquer C'est pas grave d'avoir 15 expiations au lieu de 17 Faut juste respecter Le ramp final donc là je okay. mets 7 boucliers Donc ouais. là à ce moment-là, quand j'ai fini de les mettre, il y a 7 personnes dans le raid Qui ont un bouclier sur elles Ouais Je vais utiliser deux fois le, la radiance, le mot de pouvoir radiance Qu'est-ce que ça fait Ça rajoute 5 expiations supplémentaires par radiance donc là j'ai mis mes deux radiances, à ce moment là, j'ai 17 expiations, donc il y a quasiment tout le raid qui est couvert, quasiment tout le monde en a une, à part 2-3 malheureux qui, bon... <rire> ils <rire> les subiront gens, les foudres <rire> Les autres, ils les gérons, hein, c'est pas mon problème à ce stade-là. Ok. Donc une fois que j'ai mes 17 expiations, j'active la carapace spirituelle. Et ce ouais. qu'il faut savoir, c'est que la carapace spirituelle, en plus de tous ses... ses effets très sympas sur le raid, elle est en dehors du GCD. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un autre sort en même temps. Donc là je mets ma carapace spirituelle, et ce que j'ai fait c'est que j'ai une, une petite macro, donc je vais vous la montrer, j'imagine que tu la mettras dans la, dans la description de ouais, la vidéo si ouais. besoin. Donc j'ai une petite macro, qui fait que quand je caste ma spirit je mets avec le main bender, c'est à dire le pet, ouais. et je mets avec mon trinket. Use 13 en fait pour les gens qui sauraient pas, ça ouais. permet d'utiliser le premier trinket dans la liste de trinkets. Tout à fait. Là, Attends, si tu l'as retiré fais gaffe à ta ouais. macro du coup. Donc ouais, c'est pas, pas grave. grave. Si j'utilisais là maintenant, j'utiliserais le trinket PVP. Mm -hmm. Donc là, dans le même GCD, j'utilise à la fois la cap spirituel, le pet et le trinket PVP. Donc là je suis paré, j'ai ma spirit shell, le pet est sorti, je peux rentrer dans ce qu'on appelle la partie DPS de la rotation d'ici. J'ai mes expiations qui sont toutes up. Et là le but, ce que je dois faire, c'est faire le plus de dégâts possible. Pendant les 6-7 secondes qui suivent Pour mettre le plus gros bouclier possible Yes Donc là je commence par mettre Le schisme Qui est un talent Donc qui est un talent qui augmente de 25% Tous les dégâts que je fais à la cible Pendant les 9 secondes qui suivent Et talent que tu prends systématiquement en raid ou pas En raid oui En ouais, raid ouais. toujours C'est ouais. le meilleur d'assez loin Donc là je le mets en premier parce qu'évidemment Je veux buff tous les dégâts que je ferai après Donc l'important c'est yes. que ce soit au premier cast Bien sûr je mets ensuite le plus gros spell de dégâts que j'ai à ma disposition. Le mind game <rire> le, le jeu d'esprit, le mind game, c'est ça, parfaitement. Donc là déjà, à ce moment-là, on a pompé du gros HPS. Rien qu'avec ces deux spells-là, on a mis facilement 25-30% des points de vie du raid en bouclier. Mais je continue. Donc je mets ma pénitence. Et je mets mon attaque mentale. Sachant que les deux peuvent être intervertis. Souvent, euh, la pénitence, c'est mieux quand vous devez vous replacer ou quand vous avez un proc c'est-à-dire qu'il y a un proc qui fait qu'à chaque fois que vous avez le, le dot sur une cible, vous avez une chance de gagner un bonus de dégâts sur la prochaine pénitence. Donc là, si vous avez ce proc-là, vous mettez la pénitence avant l'attaque mentale. Si vous ne l'avez pas, vous mettez l'attaque mentale après, euh, avant la pénitence. Pardon. Ok. Et ensuite, bah, rotation classique. C'est-à-dire qu'il ne me reste plus qu'un seul sort de dégâts, donc je vais le faire, c'est le châtiment. Et là, il y a une petite erreur. C'est pas bien. <rire> c'est mal. Ouais, il fallait la mettre avant, non alors, je l'ai mis avant, mais je l'ai mis trop tôt, en fait. Ça va, en fait, il faut la mettre avant les 5 boucliers. Ah, ouais. alors, là, tu l'as mis avant tes boucliers. Ouais, non, j'ai dû mettre un bouclier de trop, là, en fait. Et ah les, le dot a dû tomber. Ouais. Et du coup, là, techniquement, j'aurais dû le mettre après ces deux smites-là, quand les expiations sont tombées. Okay, bon, C'est okay. une toute petite erreur, parce qu'à ce moment-là, ouais en fait, ouais. le, le très gros du travail est déjà fait. Mais normalement, ce refresh de dot-là, on veut l'avoir plutôt par ici, là. Ouais, après 2-3 ouais. smites. Ça marche. Donc ouais, après ça, tu smites et, euh, et là du coup là t'as rampe et euh, du coup là t'as couvert as couvert une grosse partie euh, des dégâts qui pourraient arriver sur toi. C'est ça. Et du coup là vous voyez la petite apparition du parasol. Juste quand le rampe est terminé, et voilà, tout le parasol... Ah bah c'est ça qu'on veut <rire> C'était à ce moment-là que tu le voulais, on <rire> est d'accord C'est ça, voilà, parfait, excellent le parasol Quand on parlait des problèmes du parasol, voilà, ça c'est un bel exemple de log avec un problème de parasol, il est apparu exactement quand il n'y avait plus rien en termes de hailing. Mais d'ailleurs ça on... me fait j'allais je, ouais, je je, je dire que du coup ça me fait penser vu qu'on sait que Nadja elle est à peu près fixe et qu'elle va tout le temps apparaître au même moment vu que le stack se stack tout le temps au même montant du coup on sait déjà à l'avance sur certains boss si ça va être intéressant ou pas de la jouer et on peut prendre du coup le pari de jouer Théotard parce que on peut savoir que le, le timing nous intéresse pas non t'en penses quoi c'est ça c'est parfaitement ça notamment un bon exemple de ça c'est le conseil Conseil 200, donc euh, vous avez les danses. En mythique, en gros, vous savez à peu près quand vous allez faire chaque danse, hein, le fight est très réglé. Mmh. Et il s'avère que euh, Nadia, quand vous la jouez sur conseil, vous avez deux procs de hâte quand vous êtes en train de danser. C'est parfait, comme ça, bah tu... ah, voilà, quoi, c'est sympa, tu danses avec beaucoup de hâte. <rire> donc c'est un peu triste, hein, vous êtes là en train de courir, vous regardez le raid courir, il n'y a rien à faire, rien à taper, rien à heal, et vous avez 20% de hâte en plus. C'est parfait. Donc là, c'est un bon exemple de fight où on pourrait se dire, bon voilà, Nadia, c'est quand même pas terrible, il vaut peut-être mieux que je prenne Théotard. Après, c'est pas pour ça que vous aurez pas des procs de parasol aussi en train de danser. Hein. <rire> ouais, ouais, d'accord, ouais, bon. <rire> Effectivement, bon, après, bon. <rire> ça marche. Donc ça, c'est pour ton rampe. Donc ton rampe, tu vas faire euh, idéalement entre 15 et 17 boucliers. Tu vas ensuite balancer le maximum de dégâts que tu peux possible avec ton schisme en priorité. Et une fois que tu as fini cette phase-là, avec couvert ta couverte à couvert d'explosion, en l'occurrence sur l'artificier, ou ton euh, rugissement ça. sur euh, Switch sur Fist. ça. C'est. Qu'est-ce que tu as en tête Qu'est-ce que tu as comme priorité à faire Est-ce qu'il faut remettre le pet D'ailleurs, le pet, ouais, je vois que tu le mets pas à ce moment-là. Tu le mets à quel moment le pet Alors, le pet, je le mets ici. En fait, je le mets en. Ah oui, pardon, oui, non, de... non, raté. oui, tu le mets, pardon, <rire> je suis bête. Euh, c'est parce que c'est le Mindmaker, oui, <rire> c'est ça, oui. Ouais, hey, ouais avec le talent. que tu as dans la macro. Mais... Que dans la macro, bien sûr. Ouais, ouais d'accord. Ouais. Donc là, et, une, ouais. fois que une fois que j'ai fini ça, bon, déjà, je regarde les gros chiffres apparaître quand le boss va taper, euh... va taper le, le glyphe Donc là, tout le travail qu'on a fait. Sur le moment vous n'avez pas de HPS, par contre dès que le boss va aller taper le, le poteau, là vous allez voir votre pic de HPS Donc quand vous voyez les logs d'ici avec des pics comme ça, en fait le pic ici il a été préparé 15 à 20 secondes ouais, avant ouais, ouais. C'est à dire que c'est dans cette période là que vous étiez en train de le préparer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que le, le Mind Games proc avant le, le pic de la série C'est parce mmh. que c'était tout le travail de préparation qui a été fait avant Ouais. Et du coup c'est là que vous allez pouvoir voir les choses Une fois que vous avez fait ça Ce qu'il faut se dire c'est que Vous devez déjà être dans la préparation de la prochaine spirit shell C'est à dire que comme quasiment tout votre HPS Est concentré là dessus Si vous pouvez faire du bon HPS Entre deux spirit shell Enfin du bon HPS, tout est relatif hein, Parce que vous voyez que là on n'est pas très très haut quand même <rire> Mais, ouais. mais, ouais, mais surtout l'important c'est de, de se mettre Dans les meilleures conditions possibles pour la prochaine spirit shell Donc j'ai bien dit il faut avoir deux radiances ouais. Donc deux radiances pour chaque spirit shell si on regarde le cooldown de la radiance, on se rend compte qu'elle a 20 secondes. Ouais. Ça veut dire que pour avoir deux radiances, sur tout le temps, pour le prochain Spirit Shell, vous ne pouvez en utiliser qu'une seule entre deux Spirit Shell. Ouais. Puisque 20 secondes, évidemment, ça veut dire qu'elle aura le temps de revenir trois fois entre, entre deux cooldowns d'une minute. Mm -hmm. Donc ça veut dire que il faut que vous décidiez, si vous avez un petit événement là, genre là par exemple, là le pilier, sur solstice. Vous avez un petit événement de dégâts qui vous savez qui va arriver, vous vous dites voilà, voilà je vais le couvrir, je vais mettre 2-3 boucliers, je vais mettre la radiance que j'ai entre guillemets en trop, et je vais mettre euh, bah, la même rota que pour le ramp, sauf qu'évidemment on n'aura pas le mind games, parce que le mind games a euh, 40 secondes, 45 secondes de CD, contrairement euh, à la radiance. Donc là vous n'aurez pas de mind games pour ça, mais sinon ça sera le même principe. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez répéter le, le processus. Bon, Warcraft Log est visiblement en galère, mais vous allez répéter le processus. C'est-à-dire que vous allez mettre 2-3 boucliers. Donc là, on, on part moins haut parce que vous n'allez quand même pas claquer toute votre mana pour un petit pic de, de HPS comme ça. Mais vous mettez 2-3 boucliers, vous mettez votre radiance et vous refaites la rota DPS sans le main game. C'est-à-dire que vous mettez le schisme, vous mettez l'attaque mentale, la pénitence et vous partez en châtiment. Et c'est ce qui va vous permettre de faire des petits pics de healing entre vos, euh, vos gros pics de spirit shell. D'accord, ok, ok. Et, euh, et du coup, tu as, as des histoires de. Par exemple, imaginons euh, Xymox. Xymox, il va à un moment mettre un debuff mono -cible à quelqu'un. Est-ce est que ça. toi, euh, c'est un truc que tu vas traquer Tu dis, ok, je sais que le boss va mettre des debuffs uniques euh, à une personne, il faut que je traque. Est-ce que c'est un truc, par exemple, où tu te gardes sur le côté, et tu te dis, attends, lui, je vais faire un truc particulier dessus Ou euh, ou généralement, tant que d'ici si, c'est. Entre guillemets pas ton problème, c'est plutôt le problème de, du hashpal et toi tu continues de faire tes trucs, entre guillemets, euh, peu importe. enfin C'est quoi tes priorités de ciblage au niveau du raid à ce niveau-là Alors les, les dots quand on a parlé, par exemple sur Stone Legion ou sur Ximox, c'est très bien pour le DC. Donc en général tu vas chercher à les heal parce que le DC en fait. On peut traiter l'expiration comme un hot. Un peu comme les, les réjuves des druides ou des choses comme ça, ou les remous des chamanes parce qu'en fait si vous mettez votre dot mmh. sur le boss. A chaque tick du dot vous healer le gars qui a l'expiation, chaque fois que vous continuez votre hot DPS, pareil vous healer tout le monde qui a l'expiation donc quasi... ça fonctionne quasiment comme un hot en réalité. Donc quand vous avez des spells du boss qui font des dégâts constants comme sur Ximox comme sur Stone Legion vous avez toujours intérêt à aider un peu vos healers en mettant une ou deux expiations sur les gens qui récupèrent ces dots là et en plus sur les tanks à la condition quand même que ça ne compromette pas votre prochaine spirit shell. Par exemple si vous arrivez à la fin d'un fight, il a duré 9 minutes, par exemple conseil, euh, conseil du sang mythique. 9 minutes de fight, vous arrivez au bout de votre mana, vous êtes à 5%, vous n'avez plus de potions, vous n'avez plus rien, c'est vraiment la galère. À ce moment là il y a un dot qui apparaît. Et ben bah, là il faut résister j'ai envie de dire à l'impulsion de vraiment sauter sur le dot et de se dire bah faut que je tienne etc. Parce qu'il faut à tout prix que vous ayez de la mana suffisante. Pour la spirit shell qui va suivre, qui va être la dernière spirit shell du fight et qui va permettre au raid de passer le dernier obstacle, j'ai envie de dire, et d'arriver à tuer le boss. Ouais, d'accord, bon, d'accord, d'accord. Tout ce que vous faites en d'ici, c'est vraiment avec les moyens du bord, on aide, on fera pas un gros HPS entre nos spirit shell parce que la classe est pas faite pour ça. On aide dès qu'on peut, c'est-à-dire on met des explications sur les tanks, on met des explications sur les gens qu'on les dote, on fait du DPS, on fait un peu de mécanique. D'ici est très mobile entre les phases de rampe, hein, mm -hmm. parce qu'effectivement, comme beaucoup de spells sont castables en mouvement, le bouclier est utilisable en mouvement, la pénitence est utilisable en mm -hmm. mouvement, mm -hmm. on peut refresh le dote en mouvement. Donc il n'y a pas de souci. Là où vous passez en mode tourelle et tourelle égoïste, c'est vraiment pendant vos phases de rampe. Là, c'est important que vous arriviez à sortir vos GCD, à faire votre healing. Donc, dans la mesure du possible, si le RL cherche quelqu'un pour faire une mécanique sur un moment où ça tombe sur votre rampe, bon, vous faites un peu le sous-marin et, euh, et puis vous vous concentrez sur votre healing. <rire> je suis pas là Je suis pas là Je suis pas là <rire> Ça marche Et euh, du coup, t'as des politiques... Enfin, des politiques, t'as des façons particulières de gérer ta mana euh... En, en prêtre Alors globalement, euh, l'essentiel de la mana doit passer dans les spirit Shell, donc c'est pas okay. grave de claquer 20% ou 25% de sa mana d'un coup sur une spirit shell, c'est parfaitement normal. Okay. C'est jamais ça qu'il faut cut en premier. C'est à dire que si vous avez des problèmes de mana, il faut jamais rogner entre guillemets sur les spirit Shell. Okay. Vous okay. rognez sur le healing entre les spirit Shell, vous mettez par exemple un peu moins d'expiation sur les tanks, un peu moins d'expiation sur les dots, vous faites un peu plus de DPS parce que le châtiment coûte rien en mana. Mais surtout, vous ne reniez jamais les shell Après, on va pas se mentir, et tous les autres healers vous le confirmeront un peu à regret souvent, le DC, c'est de loin le meilleur utilisateur de l'Innervate du jeu. C'est-à-dire qu'il est extrêmement bénéficiaire au DC d'avoir une Innervate, parce que comme on l'a dit, on claque 25% de sa mana en, en 10 secondes, et du coup, bah, chaque Innervate vous fait économiser 15-20% de mana, donc c'est énorme et si votre RL a un peu un dilemme à savoir à qui donne l'innervate, si vous êtes en DC, normalement vous pouvez mettre le pied dans la porte et dire non, non, ça c'est à moi. Hop hop hop, le boomkin vient par ici et, et donne-moi l'innervate. <rire> ça marche, ouais, c'est vrai. Effectivement, le, le core design de la classe fait que bah ouais ça marche bien parce que c'est une classe où tu as besoin de spammer sur une courte période, quoi. C'est mmh. ça. Ouais, ouais, ouais, carrément, je comprends. Et donc, ça, cette logique-là. Et Ensuite, il euh, y a au niveau de tes CD majeurs. Euh, typiquement. Euh, grosse question, voilà, en termes de progrès, hein, je parle dans une, une euh, oui. de petit, l'infusion de puissance, tu la mets sur toi, ici, ou euh, pour rendre plus fort, des spéciales plus forts, ou tu la balances quand même sur tes, tes potes les DPS Alors, en progrès, ça sera toujours sur un DPS, normalement. D'accord, donc ah c'est oui. toujours sur un DPS, okay. C'est toujours sur un DPS en progrès, après, évidemment, on recline, si vous avez décidé que ce soir, c'est le soir, ou sur Warcraft Log, vous faites que du orange, c'est ce soir que vous apparaissez dans les All Stars, etc., Là, vous la mettez sur vous, et c'est du recline, c'est pas grave, euh, personne mm. vous en voudra normalement si bien vous bien vous sûr. Bien sûr. Fait. Mais en progrès, les gains en termes de DPS sont tellement énormes, notamment pour certaines classes qui sont très très orientées burst, par exemple mm. on pense au DK Impi. Un ouais. DK sur un pool avec l'armée de, des morts, c'est monstrueux ce que ça apporte l'infusion de puissance, mm. un mage en combu, un Hunter précis avec les Wild Spirits. Un Temo Reflie, un Rappalade bon euh, Arrête, Arrête c'est euh, ça. Clair, bien sûr. Donc en progrès. Si le DPS est important, c'est-à-dire c'est le cas de quasiment 80% des boss, si le DPS est important, la PI va toujours à un DPS. En oh. recline, vous faites ce que vous voulez avec. Sachant qu'il y a quelques boss sur Natria quand même où la PI n'est pas forcément utile en termes de DPS, par exemple sur Ximox, il y a certains, certaines guilds qui préfèrent faire des sub-DPS sur Ximox, mmh. parce que justement, Transil le boss trop vite. Ouais. Ça met un peu le raid dans l'embarras pour certaines mécaniques qui vont suivre. Donc là, si votre RL dit il y, y a pas besoin de potes ou il y a pas besoin de DPS, vous claquez la PI pour vous, vous faites plaisir, il euh, y, y a pas de souci. Carrément. Bah après, ouais, c'est vrai que ça c'est vrai dans les premières phases de Ximox. Euh, après la P3, t'as envie d'aller vite, mais euh, ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Carrément. Moi, souvent bas, souvent la... aussi. Ouais, souvent la première PI, elle laisse sur, sur moi sur Ximox, et puis toutes les autres ah, elle, sur un DPS derrière, mais ah, euh, ouais, la première, sûr. je me la réservais. Puis, euh, puis si imaginons tu joues un DC... oh petite déco si ouais. imaginons du coup euh, tu arrives sur quelle euh, et que tu veux le faire en prêtre discipline on sait jamais <rire> pareil tu vas le mettre sur un healer sur un ersham sur un paladin, sur... Euh... Alors, sur alors sur quelle déco hein du coup ouais sur quelle ça, ça, tu ouais, sur va, Keltas, globalement <rire> globalement sur quelle Keltas... Ça se met soit sur un moine parce que les moine en termes de HPS mono, sont quand même sec. <rire> soit, en début de fight, il y a beaucoup de guilds qui le mettent sur un shaman. Euh, ouais, parce que ouais. la maîtrise des R sham quand le boss est à 10% PV et que l'airsham est en ascendance et qu'il ouais, coupe ouais. le boss, c'est très fort. Après, on va pas se mentir que Kelta, c'est le fight où on ne joue pas d'ici. C'est-à-dire que, pour une fois, on est, on est un peu le... Le perdant, c'est-à-dire que d'habitude c'est sacré qui souffre et que euh, les sacrés disent tout le temps ah Bah oui mais les DC ils ont de l'utilité etc Les, les top guilds jouent jamais sacré Et bah Kelta c'est l'inverse C'est-à-dire que beaucoup de DC sont obligés, enfin même quasiment tous les DC sont obligés de jouer sacré pour une fois Pour les ailes est <rire> se fait changer de SP Ouais les ailes c'est fort et puis bah le HP brut aussi hein, forcément ouais. Carrément Donc alors après ça fait un boss où, euh... mais Après bon il y a aussi d'autres boss où... Euh... Passer sans DC, c'est quand même beaucoup plus dur. Genre le Dévoreur euh, par exemple. Ah, le Devoreur, c'est un cas particulier parce qu'effectivement, là, le DC euh, plane sur le fight. j'ai envie de dire, hein, si vous regardez les, les rankings euh, de Warcraft Log, euh, hop, c'est bon pour le... C'est bon pour, toi pour le... Ah, okay, attends, ouais, c'est bon Hop là. Ouais, ouais, c'est vrai que du coup, les... ouais, ils plane sur le Devoreur, hein, clairement. Ah, le, le ranking Devoreur, c'est extrêmement violent, hein, parce que... Clairement DC en fait est la seule classe à pouvoir heal, entre guillemets, alors c'est pas un vrai heal mais c'est un Absorb À pouvoir heal les gens qu'on le debuff mmh. Donc forcément tu pars avec un sacré avantage sur tous les autres healers qui eux ne peuvent pas le faire Ouais, carrément, carrément. Et euh, du coup, ça m'amène aussi à, à deux petites questions parce que je vois tes CD euh, sur ton interface. Le mot de pouvoir bouclier, on est d'accord, dans une optique de guild, tu as ce que tu appelles, toi, toi, ça a l'air d'être comme ça chez toi, un officier de heal qui va dire euh, les cooldowns de raid ils sont à tel moment. Donc tu. Bah, en l'occurrence, c'est moi qui décide dans ma guilde, donc du coup, je suis pas trop embêté dans les relations avec lui. Mais... <rire> ça va, il est plutôt cool, alors. Il est plutôt <rire> cool, ouais. Mais oui, en général, dans la plupart des guildes mythiques, c'est pas toujours le cas, il y a des gens qui aiment bien faire le FFA, mais dans la plupart des guildes mythiques, les rotations heal sont, sont faites à l'avance. Mm. par exemple, là, si je suis sur le jeu et que je mets une note récente, vous aurez des notes comme ça, où on vous dit, hop, Hungering Destroyer, hop, on vous dit, voilà, par exemple... Euh... Tel healer mettra son CD à tel moment et là on voit que par exemple moi j'ai ma bulle qui est affectée sur le deuxième, la deuxième aspiration du boss. Ouais. Donc euh, effectivement à toutes les poules toutes je mettrais ma bulle à cet endroit là, il n'y a aucune liberté. Sachant que c'est aussi, ça permet d'optimiser la bulle parce que si les gens savent que c'est à ce moment là que la bulle arrive, forcément ils vont prendre le réflexe de, de foncer dans la bulle et là vous gagnez quand même les 25% de ce qui est énorme 25%, euh, 25 de mmh, mmh. de réduction de dégâts de la barrière et c'est gagnant-gagnant entre guillemets pour vous. Carrément ouais, ouais complètement d'accord avec toi. Et la paint sup tu la pré prépares ou euh, c'est yolo ou euh... alors généralement non euh, sachant que Natria avait quand même quelques boss qui font très très très mal au tank euh, mais il y a de, de vrais tank busters sur Natria, c'est-à-dire de spells où on peut vraiment anticiper longtemps à l'avance à quel moment le tank va se faire découper. C'est-à-dire que c'est beaucoup de dégâts de mêlée, c'est beaucoup de dégâts constants, donc c'est pas forcément aussi évident que sur d'autres raids d'utiliser la suppression de la douleur sur les tanks. Il euh, y a beaucoup de DC qui aiment bien l'utiliser pour eux parce que c'est une chose malheureuse à dire sur le DC, c'est que ça très peu de vrais CD défensifs en dehors de la peine sup mm. c'est à dire que la prière des du désespoir c'est 25% de, de HP max supplémentaire et un, et un petit heal ce qui est honnête mais c'est pas non plus un, ouais c'est pas un game team, incroyable, ouais, ouais. voilà c'est ouais. pas ça qui va te sauver si le boss veut vraiment ta mort euh, on a parlé de, du conduit qui réduit un peu les dégâts avec l'oubli mm. mais c'est pas non plus incroyable donc souvent il y a, y a beaucoup d'ici qui gardent la peine sup pour eux euh, si jamais ils sont font target par une mécanique particulièrement pénible hein, Par exemple sur euh, xymox on en parlait Si vous avez le dot mmh. au moment où il va à l'explosion et l'expiration bah, là, là votre seul espoir entre guillemets en dehors des autres healers de vous en sortir C'est de vous mettre la pain sup Carrément ouais ouais je vois ce que je veux dire Donc c'est pas déconnant de la garder pour soi Du coup tu vois moi j'aurais pas du tout fait ça de base hein, Donc euh, je trouve ça pas, assez intéressant C'est pas horrible de la garder pour soi Après il faut toujours mmh. se mettre d'accord avec ses tanks C'est à dire que si les tanks vous disent moi j'ai besoin de la pain sup et je la veux à tel moment, ils ont la priorité. Je, je, je refuserai mmh. jamais de donner la pensup à un tank qui ouais. la prévoit. Ouais, bien sûr. Après, effectivement, si on est dans une situation où le tank euh, panique et, et dit en plein milieu du raid à un moment, on va dire, un peu inattendu, peine sup je ne me sens pas forcément ultra coupable si je m'en me si suis servi de manière utile, évidemment, mmh. auparavant sur moi. Par ouais, contre, carrément. si jamais les, si les tanks me disent « Voilà, il nous va fois à ce moment-là parce que c'est la fin du monde, on prend 200% de nos PV en 5 secondes, c'est l'horreur », là, je ferai l'effort de jamais l'utiliser sur moi et de toujours la garder pour les tanks. Mais c'est vraiment une question de, de se synchroniser, de se coordonner avec les autres raiders. Carrément, carrément. Ok, ça marche. Bah, c'est super clair comme utilisation. Ce qui m'amène à une question un petit peu plus d'interface. Euh, en termes d'interface de heal, toi qui en plus as du coup un peu de bagage, de background là-dessus, qu'est-ce que tu recommandes d'utiliser de, de, comme outil euh, pour une, avoir une... Alors là, on va pas l'avoir du coup, ou à moins que... Je sais pas si on se groupe juste à deux, si t'as déjà un truc, mais euh, qu'est-ce que tu utilises comme interface de healing euh, de façon à pouvoir justement bien remonter les gens et quelles sont pour toi les infos vraiment importantes à voir Alors, très clairement, moi je pense que l'interface de heal, c'est quelque chose de personnel. J'ai connu des gens qui est mieux que moi, qui est très bien, qui avaient des interfaces de heal que je trouvais absolument horribles Mais qui pour eux étaient parfaites okay. <rire> Il y a okay. quand même quelques bons trucs pour le healing, donc il y a des gens qui utilisent les frames de base, il y a des logiciels comme... Enfin des add-ons comme... Moi j'utilise Vudo Donc euh, mes barres de raid sont là, c'est Vudo Il y a des gens qui utilisent Grid 2 aussi, ça, ça fonctionne Moi ce que j'aime bien avec Vudo c'est que ça permet de customiser un peu Par donc, exemple... C est, c est un... Ouais, ouais. ouais d'accord, Par... Okay. Par exemple là si j'utilise un bouclier, je vois l'info sur la durée de l'expiation, le carré rouge hein. mmh. c'est à dire combien de temps mon expiation va rester sur la cible et le bouclier qui reste donc là c'est des petites infos que j'ai customisées avec Vudo pour moi l'important c'est vraiment de voir l'expiation, le bouclier bon c'est du bonus quoi, mais l'expiation c'est vraiment important de savoir dans le raid qui a l'expiation qui ne l'a pas parce que ça vous permet d'éviter de remettre une expiation sur quelqu'un qui l'a déjà, ce qui est une perte de HPS mmh. et ça vous permet quand vous mettez vos rampe de savoir qui va être il et qui va pas le l'être ah, je suis d'accord avec toi, oui. bah, c'est typiquement un genre d'info auquel je pensais euh, savoir qu'est-ce que tu traques ou pas, ouais d'accord Donc ton expiation c'est vraiment le truc que tu as envie de traquer par défaut et qui est affiché et configuré voilà. hum. C'est ça, après il y a des petits bonus, genre moi je, je traque la suppression de la douleur Donc là le petit carré violet, pareil c'est du judo, c'est du bonus Ça permet de savoir quand est-ce que le tank va commencer à prendre cher Parce que quand vous avez un tank qui est au milieu d'un pack, vous le voyez tout de suite hein, Quand la peine sub se termine et qu'il prend 40% de dégâts en plus Donc j'aime bien avoir une, un peu de vision là-dessus après vraiment c'est du goût personnel. Moi ce que je trouve important c'est d'avoir, primo, des, frame, des frames de raid qui soient visibles, avec au minimum l'info sur l'expiation. Après il y a beaucoup de manières d'optimiser les choses, on peut par exemple mettre en évidence les debuffs des gens. Par exemple sur Soul Légion on a peut-être envie de mettre un petit cadre doré sur nos, nos raid frames pour dire voilà cette personne là a le dot. On a peut-être envie sur un autre boss de, de par exemple, de dire euh, cette barre-là va changer de couleur quand la personne sera visée par une mécanique du boss ou des choses comme ça. Mais c'est plus de l'optimisation ensuite. Vraiment l'important c'est bien voir ces red frames, bien avoir les explications dessus. Ok, et par rapport à tes propres sorts du coup, là je vois que tu as un petit... Euh, petit euh, peut-être Luxtos chez Micora. C'est euh, ça, ouais. ça. Ouais, Luxtos. Euh, ce que j'aime plutôt bien, et pareil c'est les goûts et les couleurs. Ce qu'on a vraiment envie de voir dans une Micora comme ça, c'est les cooldowns critiques, c'est-à-dire la Spirit Shell. Mmh. Vraiment, c'est ce que vous voulez voir tout le temps en raid, quand est-ce que vous allez récupérer votre Spirit Shell. Ça vous permet de, de vraiment avoir de la visibilité sur ce que vous allez faire. Notamment sur tous les fights où vous devez le faire en cooldown. Parce que ça veut dire qu'en gros, quand, le, quand on est à 15 secondes, le, le Spirit Shell, enfin la, la barre grise, va, va arriver par exemple là, par ici, donc je saurai que c'est à peu près à ce moment-là qu'il faut que je recommence mon donc, mmh. c'est vraiment important d'avoir de la visibilité là-dessus, et pareil pour vos principaux spells de DPS, c'est-à-dire le schisme, l'attaque mentale et la pénitence. Vraiment, après tout le reste c'est du bonus. La barrière, souvent vous avez à peine besoin de savoir quand elle est up, parce que de toute façon, comme on l'a dit, elle est pré-affectée, donc euh, normalement elle est toujours up au moment où vous en avez besoin. La mana c'est pareil, ça aide. Moi je sais que je l'aime bien de l'avoir au milieu, mais vous pouvez parfaitement la regarder sur le côté, il n'y a pas de souci. Et l'autre petite chose que j'aime bien avoir sous la main, quand même, c'est les charges de radiance. Donc les deux barres jaunes, là, par exemple, si j'utilise mmh. une radiance, là, toc, vous voyez, ça me dit, vous n'avez plus qu'une radiance, et il vous reste 15 secondes avant la récupération de la charge. Donc ça, info utile aussi. Le reste, on va dire, c'est du bonus. C'est vrai que c'est bien de les, pouvoir les traquer comme ça, de façon claire et efficace. Hein. C'est euh, ça. Ou une... Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça marche. Donc là, du coup, avec ça, t'as tes propres cooldowns, t'as ton interface de raid, tu vois des petites actuations, tes euh, petit Il y a d'autres trucs particuliers niveau interface euh, que, tu, ouais. que tu utilises euh, en plus Alors moi, j'utilise un truc. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Il y a des gens qui ont horreur de ça. Euh... C'est euh, une barre verticale pour justement... Euh... Où est la fonction de test de DBM Voilà. Toc. Donc voilà. Donc là, Là on simule un vrai boss Moi ce que j'aime bien c'est avoir une barre verticale comme ça Je trouve ça vraiment lisible Par exemple là on voit Si par exemple On va dire que j'allais faire mon ramp sur Evil debuff là. Clairement c'est la mécanique qu'il faut que je couvre Donc là je vois très clairement le timer Et euh, Je vois que ça va arriver dans 20 secondes Donc là on est à 18 secondes Et c'est là que je vais commencer mon ramp Je vais me dire toc Je fais mon ramp euh... Vraiment J'oblige personne. Personnellement, je trouve ça mieux d'avoir une barre verticale au lieu d'horizontale. L'important, c'est pas forcément la présentation graphique. L'important, c'est vraiment d'avoir un DBM visible et que vous pouvez suivre facilement. C'est très, très très très pertinent et très vrai. Et effectivement, vu que toi tu dois d'autant plus prévoir les mécaniques qui vont arriver plutôt que réagir, parce que c'est de l'anticipation d'ici. Euh, c'est vrai que <rire> ça me semble vraiment euh, ouais, super important. Hein. ça. Et pareil, n'hésitez pas, si jamais vous avez trop d'infos sur DBM, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des DBM où il y a un millier d'infos, il y a des choses qui ne sont pas forcément hyper utiles, n'hésitez pas à faire un slash DBM et à vous dire, voilà, je vais regarder les boss de Natria et je vais me dire, euh, par exemple, ce boss-là, est-ce que j'ai vraiment besoin en DC de savoir que Shriekwing, par exemple, va faire euh, le, le spell qui fait des dégâts au tank Pas forcément, Enfin, je veux dire... Ouais. En DC, je maintiens mon bouclier, je fais un peu de healing tank, mais j'ai pas besoin de savoir quand est-ce que les tanks vont prendre des gros dégâts. Donc je peux l'enlever de mes barres, comme ça, ça va être plus clair. Au final, je vais avoir que les infos qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire le wave of blood, c'est-à-dire les dégâts de zone qui fait à tout le raid. Ça, c'est important de l'avoir. Parce que c'est ça que vous allez vouloir couvrir en DC sur Shriekwing. Donc ça, c'est important, mais faut pas hésiter avant un boss de passer un quart d'heure, 20 minutes à se dire, voilà, qu'est-ce que je vais rentre? Comment je peux faire en sorte de bien voir les choses, que ce soit avec mon DBM, que ce soit avec mon interface de raid, me dire voilà, il faut que je mette bien en évidence les gens qui sont visés. C'est peut-être un peu embêtant au début, mais ça paye toujours sur le long terme. Putain, ça mériterait tellement une vidéo dédiée, ça mec. <rire> C'est 100%. Hein. Enfin, le fait de prévoir à l'avance comme ça, configurer son DBM, potentiellement mater un petit peu les logs, voir ce que les autres ont préparé, euh, ceux qui ont log, etc. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Peut-être pas forcément les plus gros logs, mais au moins les, les guilds. Euh, et, ça. et ça, ça fait vraiment la différence hein. je pense vraiment c'est super intéressant ce que je viens de dire. Euh, surtout que Warcraft Logs c'est très pratique pour ça, il y a plein d'options, on peut sélectionner les raids qui ont les mêmes compo il que nous, on peut sélectionner les raids qui ont des durées de fight similaires à la nôtre, donc vraiment il y a, il y a vraiment moyen avec un tout petit peu de préparation de, de choper mmh. des tips qui, qui changent la vie hein, sur certains boss en DC. Ouais, c'est super super intéressant, ouais clairement, clairement ouais. Je, suis, je suis complètement d'accord avec ça. Et euh, effectivement, si t'arrives avec ton DBM bien préparé que t'as une stratégie qui est un petit peu déjà prête, là. Tu as, tu, bon, les, les autres vont, vont te détester parce qu'ils vont dire « Oui, mais on peut pas HP si elle a la karata spirituelle !» C'est ça. Mais... Bah, le, le, le style de jeu est clairement, moi je le dis, en tant que, DC, en tant que main DC depuis plusieurs extensions, c'est un style de jeu qui est quand même assez pénible pour les autres healers. Et je pense que sur le long terme ça sera pas tenable, on va probablement à un moment donné, euh, Blizzard va prendre des mesures, euh, on va dire drastiques. Et je pense que sur le long terme, on, on vivra pas une extension entière avec Spirit Shell euh, comme principale source de healing des DC parce que euh, c'est pas sain au niveau, du, au niveau de l'équilibrage du jeu. Mmh. Parce que sur le long terme ça veut dire qu'il y aura des boss de fight ou entre guillemets le boss sera équilibré sur le fait que tu as un DC pour mettre un, un gros bouclier sur tout le raid et que du coup, si t'as pas de DC, tu peux te retrouver dans des situations compliquées. C'est déjà entre guillemets le cas sur certains fights. Hein. Euh, sur des fights comme Conseil, par exemple, le fight en mythique est très clairement équilibré en partant du principe que les guildes amènent au moins, on va dire, deux classes de healers qui ont des, des réductions de, de des dégâts de zone. Mmh. D'ici, Airsham et h Ouais, ou DK, quoi. Hein. C'est ça, ou des DK et même souvent les deux en même temps, hein. les, quand on, mmh. nous sur notre progrès on avait des, des fois on mettait SLT plus AM plus AMZ quoi, donc ah ouais, euh, ah ouais, ouais bah ouais. il y a tellement de dégâts concentrés que... Mmh. C'est vrai, c'est vrai, ouais c'est très vrai, bah à voir pour l'état pour, pour le reste du jeu, mais, mais je comprends aussi hein, ce côté un petit peu frustrant ou euh, tellement différent des autres healers qu'au final euh, c'est potentiellement soit indispensable soit pas adapté au fight euh, t'as un peu ce côté là en discipline d'ailleurs c'est une nouvelle question que j'avais vais pour la suite par rapport au même au donjon mythique euh, vu que c'est une classe qui a une mécanique un peu particulière où tu as besoin de taper pour se soigner si on veut enfin tu peux faire des guérisons non mais bon voilà euh, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu trouves que c'est toi tu trouves que c'est frustrant et c'est dur et tu n'y arrives pas ou tu n'y arrives pas bien parce que bah tiens par exemple je sais pas Malpest, le dernier boss il est sous terre et euh, bah, c'est chiant tu vois ce que je veux dire Ouais, alors Malpeste, le dernier boss, il est pénible, mais entre guillemets gérable avec un peu d'opti. Euh, sachant que en d'ici, on joue pas tout à fait pareil, on peut en parler très rapidement si tu veux, mais on joue pas tout à fait pareil en... Ouais, je vais tout bien fait en parler un petit peu en aussi, en red. Ouais. ouais. En gros, on va jouer avec le Tour du Destin au lieu de le du Schisme, Parce que comme on va beaucoup heal des gens qui sont low, on va avoir beaucoup d'uptime là-dessus et c'est énorme. Enfin, 20% de dégâts bonus et 20% de healing bonus sur 10 secondes, c'est vraiment énorme. Surtout quand on vraiment on est au bord du désespoir à remonter un tank, ça permet de d'arrêter de, de, de perdre le tank et de commencer à le remonter. Mmh. Donc on joue ça, on ne joue pas le pet une minute en général en mythique plus. Il y a quelques personnes qui vont tenter le coup, mais généralement on joue plutôt avec le réconfort. Et on ne joue pas avec le Spirit Shell, hein. même si c'est 60% de notre HPS en raid, en Mythic+. Plus, la problématique est complètement différente. Parce que le gros problème de la, de la carapace spirituelle, c'est qu'en fait, elle vous enlève l'extase. Euh, elle remplace l'extase, donc du coup, en Mythic+, Plus, la le... carapace spirituelle, c'est une perte de HPS. C'est-à-dire que vous faites moins de HPS avec le talent que si vous n'aviez pas de talent du tout. Euh... Donc du coup, on joue avec, euh, avec le talent qui fait 3% de réduction de dégâts sur l'expiation, donc c'est pas... C'est pas très intéressant au niveau du gameplay, hein. vous faites rien de particulier, vous avez 3% de, dé réduit, de dégâts réduits Mais c'est de loin le mieux en mythique plus okay. Donc en mythique plus très clairement ces talents là ils indiquent une chose, c'est qu'on est beaucoup plus concentré sur du, du gros healing mono On est beaucoup plus sur une opti un peu moins orientée DPS, un peu moins orientée healing AOE. Ouais, et une des erreurs que je vois beaucoup de DC qui commence, c'est de soit essayer de tout heal avec l'expiation, ce qui n'est pas possible alors autant en raid, on fait quasiment on va dire, 70% de notre healing soit avec la carapace soit avec l'excitation autant en plus. Et à un moment donné si le tank a pris 3 packs et qu'il est en train de se faire ouvrir en deux, même si c'est bon embêtant, vous faites moins de DPS, il faut se résoudre à soit utiliser l'extase qui va vous donner des boucliers monstrueux pendant quelques secondes, soit vous mettre carrément à spammer les guérisons de l'ombre. C'est embêtant, sachant qu'il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la guérison de l'ombre. Parce qu'il voit quand il regarde le tooltip, le il voit euh, l'allié euh, qui a été heal va prendre des dégâts pendant euh, X secondes Tant qu'il n'a pas euh, pris des dégâts pour la moitié du healing que vous avez fait Ils se disent bah c'est quand même embêtant on met un heal sur un mec mais ça lui fait des dégâts derrière Ce qu'il faut savoir c'est que la guérison de l'ombre c'est les dégâts qui viennent de toutes les sources C'est à dire que si vous mettez une guérison de l'ombre pour 10 000 par exemple hein, Chiffre complètement random et il en faut un Vous mettez une guérison de l'ombre pour 10 000 Théoriquement le tank prendrait 5000 de dégâts continus de la guérison de l'ombre jusqu'à ce que vous ayez heal au final que pour 5000. Sauf que si vous est pour 10000 et que le tank prend une baffe, pour mettons 4000, ces 4000 qu'il a pris viennent s'enlever du debuff de la guérison de l'ombre. Hein. C'est à dire qu'au lieu de prendre 5000 ah, il prendra plus que 1000. D'accord ok moi je savais même pas que ça marchait comme ça. Ouais, C'est ça et donc du coup dans une situation où le tank est au milieu d'un pack et il se fait taper dessus par tout ce qui passe dans la bénette, et bah forcément le debuff de la guérison de l'ombre il a à peine le temps de s'installer qu'il est déjà parti. Donc au final au lieu d'être juste un heal de 5500 qui fait 2700 de dégâts c'est juste un heal de 5500 Ce qui est énorme pour un flash heal C'est le meilleur flash heal du jeu en termes de HPS brut hein. Quand vous passez en sacré vous allez voir la différence hein. le, le flash heal des, des sacrés il fait quasiment on va dire 40 à 50% de healing de moins Donc faut vraiment pas avoir peur de spammer la guérison de l'ombre Ça va pas tuer votre tank avec le debuff il y a aucun souci. Et effectivement il y a des fois en mythique plus bah, il faut se résoudre à le faire Souvent, moi, quand je fais des mythiques plus, je me retrouve avec 20-25% de mon healing qui est la guérison de l'ombre. Plus votre groupe est bon, plus votre groupe est synchronisé, moins vous le faites. C'est-à-dire que si vous tombez vraiment dans les pires groupes du mardi soir, 3h du matin, où vous faites votre clé de la semaine et vous tombez sur deux russes, dont un qui sait à peine tanker, il est probable que vous deviez beaucoup guérison de l'ombre. <rire> Alors que si vous êtes dans un groupe avec des gens qui ont vraiment beaucoup l'habitude et qui sont coordonnés, vous allez plus optimiser les cdd vous allez plus utiliser l'Extase pour préparer les dégâts, vous allez plus utiliser la, la Barrière et la, la sub pour préparer votre temps quand il fait les poules. donc vous aurez moins besoin de guérison de l'ombre, vous aurez plus le temps de mettre vos dots. mais même là vous aurez forcément besoin à un moment de l'utiliser donc ne faut pas avoir peur de la guérison de l'ombre en mythique plus en Et eh bien c'est très très clair parce qu'effectivement c'est un sort qui de base fait un peu peur où tu dis ouais mais c'est vraiment pas celle gameplay, si je l'utilise c'est que je peux trompé enfin perso c'est un peu le ressenti que j'ai quand je regarde de loin la classe en mode bon bah c'est le dernier recours quoi mais euh, <rire> tu <'est> veux. C'est ça, <rire> ouais. alors malheureusement il ouais. y a des fois où le dernier recours est bien nécessaire parce que d'ici mmh. c'est un des problèmes de l'aspect qui fait souvent peur aux débutants c'est que c'est pas une spé où il y a le bouton magique on va dire. Oh, ouais. hein, bah, c'est pas vraiment une spé où tu sois, ouais bien sûr. Quand tu joues sacré, tu vois que le tank est à 30% euh, que t'as pas trop prévu le coup, bah t'appuies sur les ailes et la sérénité et hop là il est revenu à 100%. Mmh. Pareil en paladin, tu es sous les ailes, il y a un gars qui, qui prend des dégâts que t'as pas prévu, bah tu lui mets un, un orion et puis hop là il est revenu quand même très très haut un peu en point de vie. En DC mmh. c'est pas le cas. En DC si vous faites prendre par surprise, vous aurez pas de, de bouton magique que vous pourrez utiliser pour remonter les gens full HP. Et effectivement c'est pour ça que souvent, dans des groupes peu coordonnés, les gens préfèrent jouer sacré. Par contre, si vous êtes dans une situation où vous devez le faire, la guérison de l'ombre, c'est un choix parfaitement viable, ça fait beaucoup de healing en mono, il n'y a pas de souci. surtout si vous avez proc votre talent Twist of Fate, là vous allez vraiment faire des gros gros crit avec la guérison de l'ombre. Ça marche, ça marche, c'est très clair. Et du coup, en termes de... Pour revenir de suite en parler un petit peu, en termes de dégâts, effectivement, c'est au final plus faible que ce à quoi tu pouvais t'attendre au niveau de Shadowlands. Alors, il y a plusieurs changements qui ont fait que oui, c'est un peu plus faible que sur BFA et Légion. <rire> le premier, c'est qu'ils ont nerf l'interaction du schisme avec les trinkets, et ils ont nerf le schisme tout court. Avant, cette augmentation de dégâts que vous voyez là, les 25% bonus, avant c'était 40, s'appliquait aussi aux trinkets. Donc une des raisons pour laquelle les DC faisaient des gros dégâts, notamment sur Ashara à l'époque, avec le trinket de Mekagon, c'est que vous pouviez utiliser le schisme, augmenter de 40% les dégâts de votre trinket et claquer un trinket DPS. Et ça faisait des dégâts monstrueux sur les boss. Ça a été enlevé et les dégâts du DC ont été un peu nerfs en plus par dessus, donc aujourd'hui on n'est plus le healer dominant en termes de dégâts. On l'a jamais vraiment été en mythique plus, mais même en raid aujourd'hui on ne l'est plus. Mm -hmm. C'est les paladins aujourd'hui qui dominent ouais, de, en... de loin. Assez <rire> loin. Sachant que le gros avantage de DC quand même, c'est que contrairement à beaucoup de healers, c'est à dire tout le monde sauf les pâles, et un petit peu les moines quand ils font du fist weaving, mais c'est un cas particulier, contrairement aux autres healers, on peut maintenir notre dps, voire même dps beaucoup, mm. alors qu'on fait du healing. Mm c'est-à-dire que quand vous faites la, le ramp dont j'ai déjà parlé, quand vous mettez schisme, jeu d'esprit, plus la pénitence buffée, plus le mind games, plus le pet, mine de rien, vous montez sur une petite période autour de 3k, 3k5 dps quoi, sur une petite période courte, hein, on parle de, de 7-8 secondes, mais vous le montez quand même, donc sur des sur des boss où il y a des mécaniques à tomber, par exemple des boss qui se mettent un bouclier comme le dernier boss de Crotic Wake ou des choses comme ça, mm -hmm. euh, si vous le mettez, ça contribue mine de rien pas mal. Mais c'est vrai qu'on a moins DPS que Dashpal, par contre on dps en continu. C'est vrai, c'est vrai. de toute façon, toi, le DPS sera toujours présent parce qu'il est forcément apporté par le core design de la classe. Ce qui m'amène à une question, euh, les trinkets à l'heure actuelle, ils marchent Si il tu as un trinket news, comme... Bon, non, je sais ça, si... a été... ça, a ça a été enlevé, enlevé. Ouais, c'est ça, de Légion, en fait, toutes les sources de dégâts qui ne sont pas celles du prêtre à proprement parler. Ouais. Donc mm -hmm. euh, on, parle, on parle des raciales, là je suis en Lifeforge, Draenei. donc si vous utilisez le racial Draenei Sancteforge, vous n'aurez pas de healing. D'accord. Vous, vous utilisez un trinket, vous n'aurez pas de healing. Ça a été échangé parce qu'à l'époque il y avait un peu d'abus. <rire> S'il y a des gens qui ont connu Légion, il y avait la chouette sur les Sœurs de la Lune qui était le meilleur trinket d'ici à l'époque. C'était un trinket purement DPS, ou si ce qu'ils c'était des dégâts, c'était le trinket bis. Mmh. Donc ça a été enlevé, c'est pas la peine de mettre des trinkets de DPS. Les meilleurs trinkets en DC c'est ceux qui donnent des stats. Ouais, ceci explique cela. C'est pour ça qu'on en a pas dans les bis. Ok. C'est ça. Ok. Et juste une partie macro du coup, j'ai vu que tu Tout à l'heure parlé d'une macro, tu utilises d'autres macros ou pas En DC, tu ah, oui recommanderais d'autres macros Ouais, alors déjà la première chose que je recommande à tout le monde c'est d'utiliser le mouse over sur tous les spells. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais en DC qui est une classe où il y a beaucoup de castes à faire et où il n'y a vraiment pas le temps de, de s'attarder quand on fait les rampes, c'est important d'avoir du mouse over pour pouvoir tout de mmh. suite se changer de, de target, etc. D'autant plus qu'en DC vous avez envie de toujours avoir le boss en cible. Vous n'avez jamais envie de cliquer sur vrai. un allié. C'est tout à fait vrai. Ouais. Donc, du coup, je conseille vraiment, vraiment d'avoir des mouse over sur toutes vos macros. Donc, moi, c'est ce que j'ai. Donc, tous mes spells sont en mouse-over. Mm -hmm. Et il y a une petite macro que je recommande qui est vraiment sympa. C'est la macro pour les plumes. Donc, les plumes qui sont un talent euh, niveau ouais. 25 des prêtres. Mm -hmm. Si vous utilisez une plume de base, vous êtes obligé de la cliquer et de la mettre au sol. Il ouais. y, y a une macro qui permet de la mettre automatiquement à ses pieds. Donc, ça, si j'appuie sur un bouton. Hop, j'ai tout de suite ma plume. Ouais c'est fort, c'est ultra fort ça. J'ai pas besoin de perdre du temps entre guillemets à mettre une plume sur le sol, marcher dessus. Mm. Surtout qu'en raid quand tout le monde est paqué vous avez une chance sur deux qu'il y ait le gros DK qui passe dessus et qui prenne votre buff à vous de vitesse. <rire> Or qu'il en a pas besoin un DK il, a, <rire> il peut se débrouiller quand même. Donc c'est une petite macro qui est très simple hein, hop, qui consiste juste à mettre un, un slash cast add player donc votre plume et qui fait un petit stop casting pour éviter de... De ah, casser ça les marche comme derrière. ça. Ça marche comme ça et c'est très pratique, ça permet d'avoir directement la plume avec un seul bouton. Super super pratique. Bah, écoute, euh, Très bon <rire> conseil également du coup. Hein. Ouais, parce qu'effectivement, en plus, enfin, outre même le fait que quelqu'un puisse passer dessus, c'est une perte de temps simplement. De devoir te chercher tes propres pieds. C'est euh... ça, c'est ça. C'est Une perte de temps, c'est un risque. Donc euh, vous avez vraiment pas envie en mythique, euh, même sur des... Si vous êtes juste en héroïque ou en normal et que vous voulez optimiser votre gameplay, euh, c'est une bonne idée de le faire. Ouais. Carrément. Et pour finir, une partie utilitaire, donc tout ce qui ne va pas être healing, tout ce qui ne va pas être euh, réellement, voilà. Est-ce qu'il y a des, des situations particulières dans lesquelles euh, tu, tu utilises ton toolkit au, au sens large, que ce soit les sauts de foi le dispel de masse, euh, j'en sais rien, euh, de, auquel tu penses et auxquels il faut faire gaffe et euh, bah, entre, les parties des trucs dont on n'a pas parlé, qui sont disponibles dans ton toolkit, dont on n'a pas parlé jusque là dans la vidéo alors globalement, on a un meilleur toolkit qu'on a eu depuis plusieurs extensions, on a récupéré des trucs vraiment très sympas avec Shadowlands Un truc vraiment très cool qu'on a c'est le, le Mind donc le, ce qui permet de réduire le, la portée d'agro des mobs Qui est très très pratique sur certains donjons mythiques plus ça permet de skip certains packs sans avoir mmh. besoin d'un rogue par exemple. Surtout qu'en ce moment on voit quand même beaucoup moins de rogues en Mythic Plus qu'on en a vu sur Il euh, y a plus euh, de hein. BFA. <rire> Ouais. Donc ça c'est très pratique pour skip certains packs en Mythic ouais. Plus. Par exemple sur miss of Tearnacid, vous avez un pack que vous pouvez passer euh, juste après les premiers mons Donc c'est toujours utile. En raid, bon euh, très clairement j'ai jamais, jamais vu d'utilisation de ce truc là en raid pour l'instant mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour euh, un bug game, break break game Breaking sera découvert et on l'utilisera. Sur un malentendu, ouais. Euh, le mind control euh, a quelques utilisations sympas. Euh, vous avez peut-être vu au MDI si des gens regardaient les gens sur Mist aussi qui contrôlaient un mob qui donnait un buff de dégâts et qui l'utilisait sur le premier boss mmh, quand mmh, il devenait mmh. vulnérable. Donc il y a quelques petits mobs comme ça qui peuvent être sympas à mind control. Une autre utilisation sympa du mind control c'est dans les semaines où il y a le la fixe inspirant. Donc euh, si ah les ouais. gens ne connaissent pas, c'est la fixe qui fait qu'il y a un ad dans les packs qui devient euh, doré et qui rend les autres mobs. Euh, invulnérable au CC. Donc si vous contrôlez ce mob là, ses potes vont se mettre à le taper. Donc il y a certaines strates, si vous voulez vraiment assurer le coup sur un pack, vous pouvez même contrôler l'ad ces potes vont lui casser la gueule, et du coup après vous êtes tranquille, vous pouvez, euh, vous pouvez faire le pack tranquillement. Notamment sur les packs où il y a des healers, par exemple sur, dans le labyrinthe de mist, vous avez peut-être envie de faire ça pour contrôler un mob ou des choses comme ça. Euh, pas forcément sur tous les packs, mais sur les packs un peu risqués, ça, ça rend des services. Carrément, ouais, ouais, super, super smarter hein, ouais. Et ça... puis, à co... ouais, vas-y. Ça, ça peut valoir le coup, carrément, de savoir les endroits où c'est le plus intéressant de mettre des mind control et ça peut clairement faire la diff, hein, c'est clair. Ah oui, complètement, pareil, euh, le Shackle Undead, enfin, le... qui permet de, de contrôler un mort vivant. Mm. Euh, utilisation, de temps en temps, c'est un peu moins le cas maintenant que c'était nerf, mais c'était utilisé sur le Necrotic Wake, pour les mages qui castaient la salve, mm. là, les... ouais, à côté ouais. des nécromanciens qui arrachaient tout le monde. Ça peut servir aussi, ça peut être sympa, après globalement on va pas se sentir que c'est assez peu utilisé, mais ça peut servir de, entre guillemets, de sap sur certains morts vivants mm -hmm. Et enfin dernier sort, mais pas le moindre, le Fear ah, qui, ah, euh, oui. qui sert de pseudo-cut, et je dis bien pseudo-cut parce qu'il faut vraiment se méfier avec ça Il y a beaucoup de sorts dans World of Warcraft qui ne sont pas réellement interrompus par, le, par les stuns ou les fear C'est à dire que pour interrompre certains casts, il faut un interrupt si vous faites un fear sur un mob qui casse par exemple toutes les 15 secondes, il peut se remettre à caste immédiatement. Mmh. Et si le DPS qui était affecté à interrompre ce sort là, il a interrompu dans le vide parce que vous avez fear et que du coup le mob été de caste, ça, ça peut se retourner contre vous. Donc faut toujours faire un peu attention avec ça sur les packs en mythique plus. Mais sinon c'est très utile dès qu'il s'agit de break certains spells embêtants, par exemple les mobs qui deviennent invulnérables ou choses comme ça, hop, un petit fear, ça les enlève et, et on est tranquille. C'est vrai, c'est vrai, ouais, C'est vrai, parce que sinon ils se remettent direct à cast et ils sont pas réellement interrompus en fait. C'est ça, faut se méfier. Mmh. Alors ça, ça vient avec l'expérience, hein, c'est compliqué de faire une liste de tout ce qui est interrompable ou pas avec le firm, mais il faut se méfier de temps en temps sur certains packs. Mmh. Ce qui me fait déjà pas mal pas mal de choses. Bah, en ce cas, franchement, euh, une mine d'informations. Merci énormément pour bah, tout ce que tu as apporté et toutes tes connaissances au niveau du DC. Euh, bon, voilà, merci à toi. Il bah, n'y a pas de souci. merci d'avoir invité donc toi qui regarde la vidéo euh, n'hésite pas à dire évidemment ce que tu en as pensé en commentaire, à balancer euh, tout ça si tu as encore des questions, n'hésite pas non plus à les poser, voilà, exprime-toi en commentaire mettre un petit pouce bleu, je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi, et encore une fois, merci Siaska